Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Ok, ça date d'un moment. Quand même, vaut mieux faire gaffe. Mmh. Faut que je remette le courant. ton truc, l'électricité. C'est quoi ça Je te regarder un film ici. Hein Génial. <sûr> <tibit> <tibit> <tibit> <tibit> Flippant. 我怕 Ça quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corde se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens On y est Ouais. Oh putain. <rire> Allez, j'essaie de deviner. Quoi Tu veux gâcher la surprise Je sais pas. – Est-ce que c'est... un dinosaure ?– Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est... un éléphant – ah. Est-ce que c'est... un cabriolet ?– Tu devineras jamais. Est-ce que c'est... un chiot Est-ce que c'est un paquet de chatons ?– Une portée, tu veux dire ?– C'est quoi une portée ?– Un groupe de chatons. – Alors pourquoi on Avance, va... au lieu de parler. – Fais attention. – T'inquiète. Oh. Hey – Mais t'es malade ou quoi ?– Si seulement tu pouvais voir ta tête. – Je pourrais me noyer. – Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. – C'est par là. – Je te déteste Tu nages de mieux en mieux !– N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, ah, mais de... l'eau avec le bras entier Bla, bla, bla Je suis content de voir que tu m'écoutes. Ellie, viens là, regarde un peu ça. Tu, vois, tu le vois, ça, ça. juste à là, regarde. Ouais... – Je le vois. – Ouais. On dirait. Alors, ça fait quoi Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein Eh ben, en fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé. T'es super énervé. Ouais, t'as raison. Je suis super énervé. Allez, viens. Ah. Oh. On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con Je te demande pardon Moi une copine, nous, nous énervait quand ils traitaient les Lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes hum. Est-ce que c'est une... une nouvelle paire de baskets Est-ce que t'en as pas assez comme ça Sûrement pas. – Je j'arrête de deviner. – Ah, enfin Mais... bon, est-ce que c'est... une énorme collection de BD Non. Attends. Une collection de DVD Oui. – Laquelle ?– Juste... oui. C'est... des laserdisques J'en ai entendu parler. Pas Joël, on y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit, Joël? Surprise, je le crois pas. <rire> Putain, c'est un dinosaure. Le roi des lézards tyrans, il est énorme. D'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi? Euh, c'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Hmm, ok. D'accord. Ah, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. <rire> ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un Velociraptor. En fait, c'est un Deno... De -no nicus mmh, Non, je crois bien que c'est des Velociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelait, dans le film que j'ai vu. Mmh. Génial. Mmh. – Tu veux l'essayer ?– Pas du tout. Comme tu veux. Consoniatus. <rire> Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. Ça aussi, tu l'as vu dans un film Eh bah ben ouais. Mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. C'était moins bien. Tête <rire> Joël, regarde, ça c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. <rire> Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Wow, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, oh, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, <rire> très drôle. Triceratops signifie Tête à trois cornes. T'avais pas intérêt à te retrouver en face de ce gars-là. Triceratops, oh. Enfin, que je reconnais. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi, un super prédateur C'est un prédateur qui déchire. Hmm. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Le nom « Gallimimus » signifie « qui imite la poule da ».– <rire> Qui trouve ces noms ?– Les scientifiques. Bah... ils sont nuls. Le brachiosaur mangeait 300 kilos de plantes par jour. Ouh, imagine les crottes! Il y avait une scène où. Euh, en fait, un des personnages dit C'est vraiment un gros tas de merde. <rire> C'est quoi ce film et quand est-ce qu'on le regarde? Tu sais quoi? Quand on rentre à Jackson, soirée-film. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais. Le vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. <rire> Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. Oh, Celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh... Pardon, monsieur le professeur Qu'est-ce que tu crois Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. au musée Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. – On dirait une girafe. – Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. <rire> tu vois Il y avait ça ah, ça te plaît pas. On peut partir. <rire> T'es bête. <rire> Hé hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes <rire> Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque, ou quoi, là Mon Mercure, vieux, Vénus, tonton, Terre. Oh, ok. J'ai compris. C'est bien trouvé. Tu sais combien de fois on est allé sur la Lune Euh... Deux. T'es Ouais, je suis sûre. Avec moi, ça fera sept. Les Rovers n'ont pas de volant. Y a des manettes. Ah. Oh. Attends... C'est le vrai Rover <rire> Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors... je dirais que non. Quel a été le premier animal à être allé dans l'espace Ah, bah ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futée. Merci. Et ça les a transformées en super mouches Quoi Non. Ouah. Wow. T'en as d'autres des infos marrantes Hmm... D'après les astronautes, la Lune sent la poudre à canon. Ah ouais, ça c'est marrant. Mais, attends... Comment oh. ils ont... Euh, Je suppose qu'ils ont ramené des échantillons de roche. Et qu'ils les ont sentis après. Ok. Et maintenant À toi de me le dire. Euh... T'as qu'à me poser des questions <rire> J'en sais rien, euh... Qui a été le premier homme dans l'espace Oh, facile. Yuri Gagarin. Gagarin, tu veux dire Gagarin... Je sais pas comment on le prononce, je l'ai seulement lu... Enfin bref. Il l'a décollé le 12 avril... 1961. Eh ben, tu m'impressionnes. T'as lu combien de bouquins là-dessus, au juste Attends, Joël, tu trouves pas ça dingue <rire> J'aimerais bien savoir ce qui te fascine à ce point. Mmh, je sais pas. Les gens de ton époque, ils avaient une vie facile. <rire> Tout est relatif, mais bon, admettons. Je veux dire, ils n'étaient pas obligés d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont fait. C'était... couillu. <rire> <rire> couillu. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Eh, hey, tu savais que les boucliers thermiques des navettes spatiales étaient à base de sable J'en savais rien. Je pensais que c'était un genre de caoutchouc épais. Non, juste du sable. Y'a pas de quoi. – Encore une. – Vas-y. Les astronautes boivent leur propre urine. Elle est filtrée. Mais bon, quand même. Je suppose qu'ils devaient faire avec les moyens du bord. Ouais, j'imagine que... c'est moins marrant, comme info. Il te faut un casque. <rire> C'est vrai. Je suis bête. sans l'espace... et la crasse. Après toi. Attention à la tête. Wow. <rire> le truc <rire> ouais. Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Ah, ça vaut le coup. Ok. 30 secondes, un counting. Assez-moi, je vais vous faire un 25 secondes. 20 secondes, un counting. Timon est 15 secondes. Guidance est internal. 12, 11, 10. Nine. Ignition sequence time. ton cadeau. J'ai adoré, putain. Eh <rire> <rire> ben, tant mieux. Oh, qu'est-ce que tu dirais d'aller expliquer. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller hein ouais Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Allez, viens Non Eh, hey, c'est mon anniversaire, je te rappelle Arrête un peu ces conneries Vas-y Et je veux que ça éclabousse On a plein d'autres endroits à explorer Génial Génial Hé hey, Fais-moi entrer – Je sais pas. – Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner, maintenant. Allez. Vas-y Mauvaise nouvelle, il y a un truc qui bloque la porte. Euh, Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. <rire> Garde le moral, mon vieux. En voilà un qui en manque de câlin. d'animaux à tâques. – C'était quoi, ça ?– Ouais, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Toujours canon là. Carrément. Tu l'as réparé Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen. Il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle, rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendue au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. Ah, bon. Alors, euh, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2, c'est là que doit être leur base. Combien de Scars Ce ne sont pas des Scars. Il s'agit d'un homme seul, armé. Ah, mais... Tu penses à ce que je pense C'est Tommy. C'est où le secteur 14 euh, En fait, j'en suis pas tout à fait sûr. Ok, essaie de deviner. Euh, si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Il creste. D'accord. Tu les gardes, tu écoutes. C'est le bon endroit Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. Je fais comment pour monter Merde Ces connards sont trop longs. No. <sighs> Vraiment, c'est dans le tas. On sécurise le périmètre, donc on n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se J'ai quelque chose. – Oh, quelle merde. Désentectée Faut qu'on <coughs> Allez, ma belle. Mettez-le. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école Ça le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là… Ils peuvent se cacher n'importe où. Est une abuse. 嗯 – Touche-moi !– Arrgh Arrgh Autre intrus, c'est une fille. Est-ce que tu l'as vue Je sais pas, mais l'autre est pas loin. La ah, Merde On cherche deux intrus. C'est quoi toute cette fumée Il a fait sauter un de nos camions. Mais comment c'est possible Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, <rire> ok On aura qu'à le jeter au chien quand on l'aura chopé. Rien du tout Grrrr! <laughs> Grrrr! <laughs> Si j'allais vous laisser partir seule. Jessie. Oui, Dina. Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade Elle va bien. Elle est partie par là. Oh putain, ils sont nombreux. Ça va Tu tiens le coup Ça va aller. Les potes me sont tombés dessus. sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole C'est ça ton plan Il faut qu'on se tire d'ici. Vas-y, je te coupe Dina Salut. Oh. Oh, c'est pas vrai. – Jessie… – Salut, Dina. Oh. Est-ce que ça va Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Allez, viens. – Rien t'a laissé partir ?– J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade Non, c'est… seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord ?– Non, laisse. – Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand, de Jackson Un jour après vous, la neige m'a ralenti en arrivant dans le rugon. 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18h pour vous rattraper. J'espère pas trop. On hein va se capter un peu dormir là. Moi ça simplement, je faire un cadeau. Là, on fait le plus quelque chose. Bon. Ah. Non Tout va bien Ouais. Ouais, ça va. <rire> OK. Franchement, Boudé pour si peu. C'est vrai, quoi, j'oublierai mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... <rire> bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas Rien. Pourquoi Je le vois à ta tête quand ça va pas. Oh, je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. – Il en reste, là-bas. – Combien Pas beaucoup. Tu veux tenter ta chance T'es sérieux Je suis d'humeur généreuse. <rire> vois le panneau, là-bas Le rouge. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de leur cachette. Pense bien à corriger la trajectoire de la balle. Prends ton temps. Du bon boulot, encore quelques-uns. Mange ça. Il me plaît bien, Il en reste deux. Et bon, il y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ok. D'où est-ce qu'ils sortent Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans. Comme un genre de migration. ouais. Hmm. Comment ça euh, Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, euh, en fait, j'en sais foutre rien. <rire> Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi mmh. Ah, un animal mort. Regarde près du pick-up, là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent avoir faim. T'as ça dans le sang. – Qu'est-ce que tu dis de ça ?– Nickel. On voit trois T'as pris le coup de main ?– Yes T Impressionne. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a pas, ici. Et là, près du téléphérique, regarde tout là-bas, sous les nacelles, près de la tour, tu vois Ils aiment le bruit que ça fait. Te précipite pas. Tout ton rythme. Et, et trois. Faudra que je raconte ça à Joël. Il y en a d'autres là-bas. Allez Vas-y, réessaye. J'espère que Joël n'oublie pas de remuer le ragoût. Le connaissant, il a dû le laisser cramer. Pour tuer, on peut compter sur lui. Pour cuisiner. disons que ça n'a jamais été son truc. Ridge... Soupe. J'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. On va voir si je vais aller rentrer. Ça marche. Donne-moi ça. Eh, hey, Tony, Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète pour toi. Il Y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui parle Ouais, enfin tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. <rire> – Ok. Je vais essayer, ouais. C'est vous qui avez fait tout ce raffut Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. – Alors, ça t'a plu ?– Ouais, c'était bien. Je vois que… tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare quoi, il faut les changer. Ouais. Euh... On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je montrer la garde. Qu'est-ce que t'en dis Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. <rire> T'es sûr que tu veux pas venir Allez, vas-y. Il t'attend. Ok, on y va. Allez, suis-moi, Ellie. Hein alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi Pas grand chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que. – la plupart des nouvelles Écoute, recrues qui… – Si tu penses que tu es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les… les comics Savage Starlight, que t'aimes bien Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu euh, tu sais, en fait je crois que c'est pas trop ma Le docteur Daniela Star est tôt. Elle sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Mmh. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font C'est trop marrant. Le magasin de musique est par là. On va devoir laisser les chevaux ici. Ouais, ça me va. Yeah bêtises voilà le magasin de musique ouais je le vois tu veux que je t'aide ça va aller euh, à mon avis on peut pas passer par là quoi Bon sang, avant, on pouvait traverser à la nage. Bon... On fait quoi, alors Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. J'ai peut-être quelque chose. Euh, tu crois que tu peux passer On peut essayer. Fais attention. D'accord. J'y suis Attends deux secondes D'accord. Je cherche. – Tiens, salut. – Salut. – Impressionné ?– Non. T'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. C'est flippant comme endroit. J'ai trouvé un passage, mais il y a des sports. Mets ton masque. Oh, Je suis obligé. Y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre Bon, d'accord. <rire> Je jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère Pas à Jessie ou Dina Bien sûr que non. Ok, tant mieux. T'étais déjà venu ici non. On a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Je ne sais pas trop. Il venait de chez nous. Non, il ne manque personne à Jackson à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Non, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Allez, viens là. On n'est en patrouille. Bon. Son compte. Je t'ai eu Laisse-moi Si on mettait cette histoire de corde un autre jour. Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ça se présente pas mal, par ici. Je te suis. Ouais. Mais on l'a eu l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. Ça va euh, À part la vieillesse, tu veux dire Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Ah Qu'est-ce que tu fais? Et si jamais il y a deux colosses derrière? Il n'y a pas de sport. On l'a bien défoncé, hein? C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là Ils sont ensemble, non euh, Plus ou moins. Pourquoi C'est juste la façon dont Jessie parle de toi. Non, Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Oh, allez, je suis plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, mais là, tu te trompes. Ben, on verra bien. <rire> ouais, bah. Ben, on... euh, N'espère pas trop. Tu pourrais te glisser là-dedans. Tu vois ce qui bloque Ouais. enfuie l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir, plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sidney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir, je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils n'étaient pas immunisés, euh... Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles... Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je ne connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Peut-être qu'il le cache. Comme toi. Tu crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé. À travers tout le pays, pour me conduire jusqu'au Lucioles J'avais un million de questions à leur poser Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille Parce que je les ai laissés faire leur test Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là Comment tu sais que ça donnait rien Peut-être que si, si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver hey. quelque chose Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que t'aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va.